Bonjour, donc moi c'est Laurie, j'ai fait la formation Savon Naturel de Caroline euh, au tout début parce que je n'avais jamais fait de savon et je voulais acquérir toutes les bases euh, nécessaires qu'il fallait euh, pour euh, pouvoir formuler mes propres savons. Euh, donc euh, pouvoir euh, utiliser en toute sécurité la soude, savoir calculer euh, la quantité de soude par rapport à différentes huiles végétales, euh, savoir quelle huile végétale il fallait utiliser par rapport à leur vertu euh, sur la peau. Euh, savoir quel colorant utiliser, quelle huile essentielle. Euh, voilà donc on apprend vraiment tout plein de choses dans la formation de Caroline avec des vidéos tuto très simples qu'on peut regarder chez nous euh, tranquillement, euh, des fiches euh, des fiches outils qui peuvent nous guider, qu'on peut imprimer euh, sur euh, sur vraiment beaucoup de choses. Donc euh, cette formation je la recommande vraiment à tous ceux et toutes celles qui veulent démarrer euh, euh, dans le monde de la cosmétique euh, naturelle et, euh, et puis bah, je remercie aussi Caroline par rapport à sa disponibilité, sa réactivité à toutes les questions qu'on peut lui poser euh, voilà et en fait suite à, suite à ce projet entre autres euh, ben, j'ai voulu continuer euh, cette lancée dans la cosmétique naturelle et je souhaite, euh, je vais créer du coup une, une savonnerie artisanale à la ferme puisque je suis femme d'agriculteur et donc je vais le rejoindre à la ferme et euh, je compte proposer des savons euh, au lait de vache euh, entre autres donc, euh, donc j'espère pouvoir bientôt vous proposer ça donc ce sera dans le pays de Fougères euh, en île et vilaine voilà